Tu veux suivre avec nous allez viens. c'est l'histoire de la bulle tu connais ouais. la bulle c'est à côté tu ici c'est juste à côté de chez toi tu passeras à... ouais. <rire> à ce quartier euh, il est quand même dense en équipement dans le sens où euh, même avant que la bulle arrive dans le sens où il y a bah, juste à côté il y a l'auditorium il y a le conservatoire juste là il y a la maison de Nelson Mandela donc qui est la, qui était en, enfin, qui est la, la MJC en fait euh, du coin. En 2000, euh, 2008 le dernier propriétaire a vendu euh, cet endroit et la ville a, a décidé de le racheter en 2013. Ce territoire est quand même assez mouvant et assez multiculturel. Et il y avait vraiment une volonté de peut-être créer un endroit où c'est possible, et encore plus dans le, dans le quartier du Perrier, voilà, de, de créer un endroit de, de rencontre, d'échange. À coups d'ateliers participatifs, de soirées pizza, pareil de rencontres avec différents partenaires euh, que ce soit associatifs mais pas que. On va commencer à lui donner en fait euh, des services, des usages propres, des... un nom, mais la bulle est sortie. Bon c'est un petit jeu de mots avec le Perrieré, voilà. c'est ah. En Fin 2017 là on arrive vraiment à des plusieurs usages, un service médiathèque, un service bibliothèque, un espace numérique fort euh, parce qu'il y en a Très peu au sein de la de l'agglo dans le quartier. Et une volonté aussi de de rendre aussi ce qui avait été possible en ouvrant ce projet aux habitants, en étant ouvert à des propositions venant d'associations, d'individus, etc., pour aider à, à faire à faire monter des projets. Là sur les jeux c'est nouveau, ça c'est vraiment ça les ludothécaires qui est là pour l'instant tentent aussi euh, bah, de s'ouvrir sur les... les offices Donc mm -hmm. c'est euh, le fournisseur qui a proposé voilà, oui. comme euh, dans les livres On a fait une soirée jeu euh, mardi dernier euh, pour euh, faire un peu le lancement et faire du test Et là euh, ça va rester un mois, on va les tester au fur et à mesure on a une tablette pour... Euh, alors, non, là, les vidéos préfèrent passer. Enfin, en tout cas, ils, ils ont un, un système de comptage où ça a été joué combien de fois Qu'est-ce que ça a été... Enfin, qu'est-ce qu'on en pense On récupère un peu les avis. Oui, non Oui, pourquoi Enfin, voilà. Pour les livres, en tout cas, la dernière fois, on s'est... On avait aussi un système de vote numérique et de, euh, de petits papiers où on écrit le oui j'aime, non j'aime pas, pourquoi, euh, ouais. petite introduction, contact ou pas, enfin voilà, c'était libre. On peut prendre une petite feuille aussi, un peu comme l'office, dire, euh, bah moi j'ai envie de présenter une nouveauté, qu'est-ce euh, oh, qu que cool. j'ai aimé, euh, oh, ouais. etc. Je pourrais vous montrer la, okay. la fiche après. D'un coup d'un seul aussi, on peut voir, euh, on peut voir tout l'espace et peut-être... Euh, à les grappiller et se sentir un petit peu plus à l'aise. Ça c'est un pari. Hein. Mais ça marche. Ça, franchement ça commence à fonctionner en, en discutant. Et puis après voilà, nous on est on est très attentifs à si c'est une nouvelle personne qu'on n'a qu qu qu pas rencontré, d'essayer de leur demander, ben bah, voilà, enfin bienvenue, est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu comment fonctionne la bulle oui, non, et puis on laisse un petit peu aussi les gens s'approprier le lieu quand ils ont envie. Là, il y a quatre mois, on a mis en place le, le piano, le piano numérique, qui marche super bien. Et dire à la... La matérialisation de la gouvernance tripartite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des rendez-vous mensuels. Il y a trois thématiques. Il y a la stratégie numérique, enfin le numérique en général. Par exemple, dans cette bulle numérique, euh, il y a pas mal de questionnements sur un endroit un petit peu plus spécifique au coworking. Une genèse de FabLab, en fait. Pour l'instant, ça prend, ça prend plutôt bien, c'est intéressant, etc. Donc ça, c'est aussi l'objet de cette bulle d'idées, c'est d'en discuter et d'avancer sur ça. Il y a la programmation culturelle, c'est dans l'idée de se projeter tous les trois mois en fait et de se dire bon bah, voilà ce que nous on a prévu, qu'est-ce que vous voulez proposer, qu est-ce qu'il y, des... enfin, est qu y a des choses qui vous intéressent là, La dernière, à la fin, on avait vraiment un tournoi gaming qui a été proposé sur Rocket League, là on est en train de voir comment on peut le mettre en place. Il y a eu un atelier, enfin, une proposition d'atelier origami pour après en créer, enfin, créer des décorations au sein de la bulle. Et la troisième bulle d'idées qui est sur les, acquis, les acquisitions partagées. Donc là, c'est euh, bien sûr un focus sur le jeu, le livre, mais pas que. En fait, au final aussi en termes de mobilier, en termes d'équipements euh, auxquels on n'aurait pas pensé. Euh, de, des loupes, là, on a eu la dernière fois, c'était ouais, des loupes ouais. Il faut on, là, on a acheté. On... Parce qu'il y avait vraiment une demande de... Euh, bah, il faudrait une loupe, j'ai envie d'une loupe pour quand je viens, donc euh, ok. Ça permet aussi de fusionner, euh, je sais pas, de. Enfin pas fusionner mais en tout cas euh, buller autour de, de plein d'initiatives qui se font aussi pas seulement à travers la bulle, hein, vraiment à travers d'autres partenaires sur le territoire. Et qui peuvent aussi, enfin la bulle peut aussi voilà être euh, le réceptacle et le, la, fin, le lieu d'accueil de ça, ou en tout cas euh, le pont pour être. Euh, Ouais, un relais aussi, on se, on se voit vraiment comme ça.